du D -D -D -D -D -Duel Et Salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. On se, on se retrouve pour la dernière fois aujourd'hui. Oui, je ferai euh, le reste des vidéos demain. Donc euh, pour le deck de structure, le réacteur des machines. Ce deck là je t'attendais avec impatience parce que je comptais le faire. J'ai mis quelques cartes de côté déjà. Pour... Euh... Je pense que c'est un... Je pense que c'est un bon deck. Alors bien sûr c'est comme tous les decks de démarrage. Il aurait fallu l'acheter au moins trois fois pour... Euh... Pour que ça soit efficace, mais j'ai acheté qu'une seule fois. Donc... On a bien sûr... Le guide de démarrage. Ouais, comment je sais pas jouer à Yu-Gi-Oh! Ouais! <rire> Le terrain. Alors je regarde, ouh, ça a l'air méchant, ça a l'air méchant, j'adore ça. Ah, il y a un cyclone galactique dedans. Eh ben, final. Ça a l'air vraiment méchant. Ah oui, je déchire tout parce que je suis un je suis un gros fifou, moi. Ouh Alors comme dans l'autre deck, on a un petit. On va commencer par là. On a un petit jeton roi ancien Voilà. Après. Gadget roi ancien. Waouh. Dragon réacteur rouage ancien. Joli. Hydre Roi ancienne. Oh c'est beau ça. Bouvre Roi ancienne. Alors là. Catapulte Roi ancien. Je connais pas. Dragon Gadgetron Roi ancien. Oh. <rire> Golem Roi ancien. Yes. Chimère Gadgetron Roi ancien. Oh là là là là là là. là. Il n'y a pas encore la carte que j'attends. Bête roi ancienne Génial. Ingénieur roi ancien Chevalier roi ancien Ah, je me, je me souviens de, de cette carte avec, euh, avec un petit duel comme ça. Soldat roi ancien Boîte rouage ancienne. Une. Deux fois. Et alors, ils sont où, tous des nouveaux rouages anciens, là. Elle est où la fusion Guerre guerre foreuse. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Explorateur planétaire. Encore plus du grand n'importe quoi. Ça va, ça a rien à faire d'un deck rouge ancien, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Foreur de terraminé. Soldat de carte. x 2. Gigantesque. Boxeur. Dragon-squelette plus assez Cogneur magique. Ah, carte qui est intéressante, mais qui ne fait pas partie du deck aussi. Cancre la max. Ouh! Forteresse roi Ancienne Alors là... Ça, ça fait mal. Château roi Ancien Ça, c'est des rééditions. Atelier du roi Ancien Ville des engrenages. Ouais. Mausolée de l'empereur. Ouh! Pseudo-espace. Ah Limiteur immobile. Oh là là là là. Machine de duplication. Ça peut être intéressant ça. Invocation téméraire. Invocation infernale téméraire, pardon. Ça peut être très très intéressant, oui. Enfin, carte, qui... carte commune qui ne vaut presque plus rien maintenant. Un petit cyclone galactique. Et eh oui les amis, ça y est le cyclone galactique est sorti en, France, en commune. Ouais Terraformation. Jardamaris. Espiéglerie des gnomes. Roi des machines 3000 ans avant Jésus-Christ. Chaîne démoniaque. Ah, appel à être hanté. Révolution globale est fini. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans ce deck. J'attendais beaucoup de ce deck. Et ben franchement, je vais vous dire, j'ai eu plus de chance à trouver les. Parce que je voulais me faire le deck à tout prix. Donc j'ai. Obustier, roi ancien que je peux ajouter dans le deck. Qui est plutôt pas mal. Chien de chasse roi ancien que je cherche en deux fois pour me faire le deck. Obustier et bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors. Alors, le meilleur pour la fin. Il est où le meilleur J'ai gardé aussi un petit monstre très sympa, que j'ai recherché pendant longtemps. Golem, roi j'ancien ultime, mesdames et messieurs. Voilà, donc il te faut un monstre. Bien sûr, il va me falloir une polymonisation, il va me falloir des polymérisations et voilà. Mais, euh... mais, Voilà. Je regarde si j'ai rien oublié Non, voilà Donc le petit deck roi ancien que je vais pouvoir me faire mmh, j'adore <rire> J'adore les decks roi j'anciens. Je sais pas pourquoi j'adore ce deck Mais j'en avais, trou avais trouvé un autre Et il passé où Ah mais c'est là, c'est tout là J'ai trouvé pas mal de cartes aussi Vous verrez ça demain Allez, sur ce les amis, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux On se retrouve demain pour l'ouverture, pour trois ouvertures, enfin, pour deux ouvertures Donc si je me trompe pas, c'est le code du dueliste et, et, et, et, et attendez que je recherche Les duellistes légendaires Voilà C'est ça qui rend au programme demain Allez sur les amis je vous dis à plus et ciao Bonne journée Enfin bonne soirée surtout pas vraiment le temps de s'amuser Normal on est là pour s'améliorer Pour y arriver On s'entraîne sans répit C'est ça la telle académie On veut gagner On va tous montrer Qui on est ensemble On est